Vous avez ici devant vous non je vais pas la refaire, je vais pas refaire la même intro quand même, ce serait un petit peu ridicule Et pourquoi pas J'ai fait une vidéo, vous savez, un quiz sur Minecraft, un quiz sur le site realme.com Le concept vous a extrêmement plu puisque la vidéo a dépassé le million de vues en 24 heures. Donc je vous en remercie énormément Du coup bah comme vous vouliez un round 2 J'avais fait un score de 82 sur 100, donc joueur pro Minecraft Donc franchement c'est pas dégueu, hein euh, je reste quand même un joueur pro Minecraft Bah faut pas l'oublier, c'est parti, n'oubliez pas le pouce bleu, let's go Première question, lequel de ces zombies ne tombe pas après la mort comme un drone c'est vrai que euh, les traductions... A la base c'est de l'anglais, ça a été traduit en français donc forcément les questions ne veulent absolument rien dire, c'est un scandale. Bref, je vais répondre betterave rouge. Que se passera-t-il si tu nourris un perroquet avec des biscuits C'est pas bien, il s'empoisonnera et mourra il me semble que c'est ça hein. Je m'en souviens très très bien parce que c'était à l'époque il me semble qu'on pouvait leur donner, je suis pas sûr mais il me semble qu'on pouvait leur donner à manger et comme euh, ça incitait les enfants les plus jeunes, je m'en souviens ça avait fait débat à l'époque, parce que du coup les enfants les plus jeunes qui jouent à Minecraft, ils s'inspirent de Minecraft dans la vraie vie et ils ont ont bien raison parce que justement minecraft maintenant c'est même éducatif quoi clairement dans la vraie vie si tu donnes des biscuits à des perroquets bah ils meurent en fait hein tout simplement c'est pas bien il faut pas faire ça et donc du coup c'est pour ça ils ont fait cette fonctionnalité et ben bah, ils s'empoisonnent et ils meurent à moins que tu ne peux pas nourrir du coup le perroquet avec des biscuits. Moi je dirais qu'il s'empoisonne et qu'il meurt, puisqu'on part du principe que dans tous les cas, les animaux peuvent mourir dans le jeu, donc c'est pas non plus un, un scandale. Euh, 30 millions d'amis, excusez-nous, mais ça reste justement éducatif et ça nous évite, dans la vraie vie, de faire des conneries avec les animaux, par exemple. Donc je, je vais répondre ça. Quelle version de la mise à jour a ajouté Enderman oh, oh oh, putain, et par contre là 1.5. Oh là là, tu me dis 1.5 je pense tout de suite à 1.5.2. 1.5.2, je pense que c'est la version du Minecraft où j'ai où fait le plus de choses à l'époque, quoi. Clairement, est-ce euh, que vous aussi, quoi 1.5.2, là, ça me parle. Là, c'est Minecraft. Mais du coup, j'en ai aucune idée et je dirais que ça existait déjà, justement, en 1.5.2. Ça, c'est clair. Donc, je vais me permettre de dire 1.5. Lequel de ces monstres n'attaque pas les villageois euh... oh, Putain, mec, c'est abusé. Le zombie, évidemment qu'il attaque. Le squelette J'aurais tendance à dire qu'il attaque. Le zombie noyé, j'en ai aucune idée. Et la zombie momifié, j'en ai aucune idée. Alors, zombie momifié, c'est comme un zombie. Donc, je vais dire, je pense zombie noyé. Ah Ah Changement de mindset. Changement de mindset. Je me rends compte que toutes les réponses, c'est des zombies. Il y en a juste un, c'est un squelette. Donc je vais partir du principe que tous les zombies attaquent les villageois Donc zombies normaux, zombies noyés, zombies momifiés Mais du coup peut-être que pour des raisons d'équité Le squelette avec son arc ne tire pas de flèches sur les villageois C'est vrai que je n'ai jamais vu ça en fait Donc c'est le squelette qui n'attaque jamais les villageois Combien de blocs de sable d'âme sont nécessaires pour invoquer le wither Il en faut 1, 2, 3, 4, 5 Il propose pas la réponse 5 ah mais non mais je suis complètement con. 1, 2, 3, 4. Mais oui je suis complètement con. Il en faut 4 et il faut 3 têtes de viseur, donc 4. Quelles fleurs sont utilisées pour fabriquer de la teinture rose Euh... La teinture rose. Alors déjà, euh, pas crête aux yeux d'or, non. Et bleu et non puisque tout ça c'est... Enfin ça c'est bleu. Euh, tulipe rose donc évidemment oui. Il faut de la tuliprose rose avec euh, de l'allium. Parce que le pivoine je sais pas ce que c'est donc je vais dire allium donc c'est ça. Quel bloc est nécessaire pour produire un village ou à clair je, je sais pas ce que c'est, un villageois clair, frérot, je... Quel objet est nécessaire pour soigner un villageois zombie affaibli Quel objet est nécessaire pour soigner un villageois... Bah, une pomme d'or, bien sûr Qu'est-ce qui est utilisé pour renommer les objets Bien sûr, bien sûr, bien sûr, une enclume Lequel de ces types d'attaques, le bouclier ne bloque pas Ah, bah, l'attaque à l'arbalète avec, justement, l'enchantement perçant. Puisque ça perce, ça transperce à travers. La réponse est écrite, quoi. Qu'est-ce qui est utilisé comme combustible pour le brassage du... St Tende. Mais qu'est-ce que ça veut dire Mais c'est abusé, ça ne veut rien dire C'est dommage parce que, tu sais C'est pas pour autant que je suis nul à Minecraft Je pourrais avoir une super bonne note Mais comme les questions et les réponses n'ont absolument aucun sens parfois Je me retrouve pénalisé quoi Quelle est l'une des matières premières d'une potion de regeneration Première Matière première L'arme de gast. Pas convaincu quelle est l'une des matières premières d'une potion de rapidité Les potions, les gars, les potions, je suis nu en potion. Et en plus, dans le quiz précédent, il y avait des questions avec les potions et j'ai tout merdé, je crois. Euh, potion de rapidité, bah, je dirais sucre. Comme je me dis que c'est intuitif et, on va dire, éducatif, même si le sucre, il faut pas en abuser, mais je pars du principe que le sucre, ça donne la pêche. Donc je me dis, bon, c'est peut-être peut la notion de la potion de speed, quoi. De quoi est fait un colorant vert euh, Cactus quelle quantité de sucre est nécessaire pour réaliser la recette du gâteau euh, Combien d'abeilles peut contenir un nid d'abeilles ou une ruche Je dirais jusqu'à... Euh, jusqu'à... Soit 2, soit 3. Et c'est pile Deux abeilles. Quel son d'instrument le note-bloc joue-t-il s'il est placé dans une botte de foin le banjo, ça fait vraiment Far West. Ça fait vraiment euh, America, you know. Euh, bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc la botte de foin, ça fait vraiment la papa, il est américains américain, quoi. À quoi sert le bloc de commandement <rire> Ah, mon camarade euh, Que fait la potion persistante lors de son utilisation Bah, elle persiste Comment créer une simple piscine infinie avec des seaux, évidemment. Ah, ça, ça fait plaisir euh, creuse un trou de 2x2 deux deux, Place deux sourds d'eau dans les coins opposés Exactement Combien de types de taille de slime existent-ils Alors il y a euh, la toute grosse On y va pour les gros nichons Donc il y en a 4 Dernière question les amis Qu'est-ce que le cycle de développement de Minecraft appelé infdev Infdev Bah déjà c'est euh, développement infini Donc je dirais tout simplement génération de terrain infini Ça me paraît totalement logique Au oh, cœur de terre Oh Oh, je suis éclaté au sol Tu connais quelques faits sur Minecraft Assure-toi de continuer à jouer et d'en apprendre davantage Je viens de me faire euh, Comment on appelle ça J'ai même pas les mots pour expliquer ce qui, ce qui se passe En gros je je, je je ne suis pas considéré quoi Je ne suis pas considéré Mais fils de Je joue à Minecraft depuis 2012 Et je t'emmerde Tu ne sais pas qui je suis Bah les gars on a plus qu'à aller se faire foutre hein.